Dans cette séquence nous allons discuter du bon usage des instructions Notify et NotifyAll qui vu de loin font à peu près la même chose. Alors quelles sont les différences entre ces instructions que j'ai évoquées dans une séquence précédente et je me suis en fait surtout intéressé au Notify dans la description de mes exemples. Et bien en fait Notify est associé au verrou d'un objet donc que l'on utilise comme une condition d'un moniteur et permet de réveiller un seul processus en attente sur la file associée au verrou. Tandis que Notify NotifyAll permet de réveiller tous les processus en attente sur la file associée au verrou. Donc voilà globalement la différence entre Notify et Notify NotifyAll. Alors les conseils d'usage sont, en fait, d'utiliser Notify All plutôt que Notify. Pourquoi Notify All réveille tout le monde. Et en fait, la conséquence de ce réveil global va être que l'ordonnancement entre les threads va être plus équitable. Alors pourquoi En fait, Notify réveille quelqu'un. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez du schéma avec les appartements. Et en particulier, vous aviez qu'une seule file d'attente entre les processus qui veulent rentrer dans euh, une des primitives du moniteur et ceux qui sont réveillés par un Notify. Donc, ça veut dire que, du coup, si vous faites Notify, eh bien, vous allez avoir potentiellement des problèmes d'ordonnancement et vous avez potentiellement plus de problèmes de famine qu'avec le Notify web. Pour être franc, je ne pense pas que Notify Hall supprime tous les problèmes de famine pour la bonne et simple raison qu'il réveille certes tout le monde, mais il y en a bien un qui va s'exécuter en premier et qui va donc pouvoir progresser dans la section critique, tandis que les autres vont être obligés de se rendormir. Parce que bien évidemment, si je réveille tout le monde, j'ai un problème avec mon hypothèse qui est que dans les zones critiques, les sections de code critiques de mon moniteur, donc les primitives de visualisation de mon moniteur, je n'ai qu'un et un seul élément actif. Donc ça veut dire que comme conséquence, c'est ce que j'explique ici, les appels à WAIT doivent être encapsulés dans une boucle parce que il faut que je m'assure que je sois bien autorisé à progresser dans mon exécution. Donc du coup, on va regarder ça et on va voir concrètement comment ça se programme sur un exemple. Comme c'est une recommandation de la documentation officielle de Java par monsieur Oracle, eh bien, euh, je vous recommande euh, de le faire. Alors, ça ne veut pas dire qu'on s'internue d'utiliser Notify, mais on utilisera préférentiellement Notify All et disons qu'il faudra plus facilement justifier l'usage de Notify par rapport à Notify All. Je vous propose de revoir le lecteur écrivain qu'on a déjà traité dans une autre séquence, à la lumière de cette information et en particulier euh, on va voir comment on va euh, le transformer. Donc là vous avez ici la version 1 du lecteur-écrivain donc en gros ce qui est concerné c'est que ici vous avez euh, au niveau de le fin écrire le Notify qui va devenir un notify all, et ici vous avez un test et vous faites un Fini.Wait Alors ce qui va se passer c'est que si je suis la directive de M. Oracle eh bien je vais aboutir à ceci donc là, je vais avoir un notify all. Donc ça veut dire que si j'ai, imaginons que j'ai plusieurs lecteurs qui soient bloqués, l'écrivain émet un message à distance de plusieurs lecteurs, ce qui pourrait être possible, il faudrait simplement changer le programme principal. Euh, Les c'est qu'il n'y qu'un seul producteur, hein, puisqu'il n'y a qu'une valeur. Vous voyez par contre qu'au niveau de début lire, eh bien on a encapsulé le wait dans une boucle. En fait, l'idée, c'est de dire si par hasard euh, quelqu'un est passé avant moi, qu'il a pris la valeur, alors ça supposerait qu'éventuellement ben, il reset la variable, ce qui n'est pas le cas dans mon exemple, on va voir. Eh bien euh, il faut que les autres puissent se bloquer. Il n'y en aura jamais un seul qui s'exécutera puisque de toute façon je suis dans le fameux synchronized. Donc soit je suis actif, soit je suis sorti, je suis coincé sur le wait et donc l'idée c'est que automatiquement vous vous re tout de suite. Alors comme je le dis ici, ça ne change rien parce que j'ai un lecteur un écrivain, je n'ai pas un système qui me réinitialise mon auditeur. Mais on va voir dans les séquences suivantes euh, des exemples où ça se justifiera parfaitement et où on le programmera à coup de Notify All. Le fonctionnement, bien évidemment, va être identique. Rien ne va changer. Euh, et d'autant plus que ici, euh, mon exemple n'est pas encore suffisamment sophistiqué pour que euh, ça prenne tout son sens. Encore une fois j'insiste c'est une directive d'Oracle donc c'est plutôt comme ça que vous allez faire. Vous pouvez presque oublier Notify qu'on utilise du coup dans des cas assez exceptionnels. En guise de conclusion, ce que dit Monsieur Oracle, toujours faire des Notify All et du coup encapsuler les Wait dans une boucle. La condition de la boucle c'est le fait que je ne suis pas en mesure de progresser parce que quand il va y avoir un Notify All, tout le monde va se réveiller et le premier qui va se réveiller, bah lui il va pouvoir progresser mais il va s'arranger pour tout remettre pour que les autres eux ne progressent pas. Donc quelque part dans mon exemple j'aurais pu avoir un repositionnement de mon booléen à false de manière à ce qu'à ce moment là les autres se rebloquent. Donc encore une fois j'insiste sur le fait qu'il y a une raison, c'est un problème lié à la famine parce que l'ordre du réveil n'est pas complètement garanti. Et ça, c'est lié à des problèmes assez complexes d'ordonnancement en interne dans la machine virtuelle. Et ça, c'est un des soucis dans les implémentations de la concurrence avec Java. C'est que même, on le verra plus tard dans les séquences, où on a des objets où on a la possibilité de dire on va être équitable. Eh bien, on n'est pas complètement équitable dans la façon de gérer l'ordonnancement. On essaye de faire du mieux qu'on peut, comme dit le manuel. Eh bien, je vous remercie de votre attention. À bientôt.